Bonjour. Juste quelques mots pour remercier le médium Marabout Gouda et l'encourager à continuer dans ce sens. C'est le meilleur médium du monde. Ce témoignage, je le fais d'abord pour manifester toute ma gratitude et mon respect au grand médium Gouda pour tout ce qu'il m'a fait jusque-là, mais aussi pour lui permettre de réitérer ma doléance auprès de ses divinités pour continuer à m'accorder leur grâce. En effet, le professeur Gouda est un homme de bonne foi, en qui vous pouvez avoir confiance pour la résolution de vos problèmes d'amour et pour gagner au loto et devenir très riche. Je l'ai consulté et il travaille pour moi et je suis satisfaite de ses prestations à 100%. Aujourd'hui, je n'ai plus de soucis d'argent. Toutes mes factures sont payées, de même que mes crédits. Que Dieu le bénisse